Bonjour, yoga pour les étudiants. Nous continuons sur le principe de nos entraînements précédents puisque nous ne nous voyons plus. Donc je vous redonne les révisions concernant l'utilisation du mur. Vous savez que le mur est très utile notamment pour faire demi-Uttanasana, Ardha-Uttanasana. Vous vous mettez à distance du mur pour pouvoir faire une belle équerre de Ardha-Uttanasana. Le défaut à ne pas avoir, c'est d'avoir les pieds bien sûr trop loin, vraiment, c'est que vos jambes soient verticales et que vous poussiez le mur pour retirer tous les deux bords du buste et vous revient à poitrine Ne mettez pas vos mains trop basses, Vous n'obtiendrez rien. Il faut vraiment que vos mains soient un peu plus hautes que vos épaules pour travailler le haut du dos. Et vous poussez et vous tendez bien vos jambes en demi uttanasana. Et pour ceux qui veulent continuer, ils terminent et font leur uttanasana complet. Ensuite, vous inspirez, vous revenez. Le mur est très utile. Regardez, chez vous, porte un mur, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez vous faire un trikonasana contre le mur. Vous vous mettez contre le mur, comme ça vous savez que votre posture est totalement dans le plan frontal. C'est quand même tout l'intérêt. Et avec la porte, avec le mur, vous pouvez exercer sur votre corps les bonnes corrections. Vous étirez, vous attrapez votre mollet et vous regardez le pouce de votre Vous Voyez, pour trikonasana, ça c'est très intéressant. Pour parsvanasana, pareil. Et vous voyez, je vais vous utiliser deux murs. Vous posez la main donc derrière le pied, ça peut être sur une brique, hein, ou alors le coude devant le genou. Et vous poussez la main contre le mur opposé, le mur de 90 degrés. Puis inspirez-moi. Expirez-sautez, Tadasana, deux pieds joints. Donc le mur est très utile, comme vous le savez. Et nous passons à une séquence suivante, bientôt. Alors,